La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste à la une de l'actualité ce mercredi 12 avril 2023 avec le procès en appel d'Ousmane Sonko et la candidature de Makissal à la présidentielle 2024. Justement sur cette candidature, Maître Amadousal oriente le juge constitutionnel, nous apprend à sa une Réumi quotidien journal où l'ancien ministre de la Justice juge que la question du mandat est à détacher de la question de de la candidature. Nous sommes en politique et quand la situation change, on peut parfaitement changer d'opinion, ajoute Maître Elagi Amadou Sal, qui, aux yeux de Réumi quotidien met la pression sur le juge constitutionnel après Macky Sall. Et sur cette question du troisième mandat au sein de Benno Bokuyakar, enquête signale les alliés sous tension, informant que ces derniers ont décidé pour le moment de ne pas trancher la question. À l'AFP, le malaise est installé et les velléités de sécession sont de plus en plus audibles, enquête qui voit et signale sec à l'affût pour ramasser les restes à défaut de la caution du président. Khalifa Sall voulu piocher dans l'électorat de gauche, révèle enquête pendant que dans Yor Yorbi, Dr Abdulrahman Diouf à cœur ouvert, dresse le bilan économique des 11 ans de Macky Sall et pour le président de Aouelé, c'est l'échec total. Le grand 8 s'exclame pour sa part Sud-Cotidien qui s'intéresse à l'apaisement du champ politique et la bonne tenue de la présidentielle 2024, soulignant qu'à moins mois, mois de février 2024, la société civile via le COSC, formule 8 recommandations prioritaires pour la tenue d'une présidentielle sereine et apaisée, dialogue politique, résolution de la déchéance électorale, traçabilité des cartes d'électeurs, découplage de la CNI et de la carte d'électeurs, réforme du parrainage, libre accès aux fichiers électoraux, entre autres listes ce journal. Pendant que le journal 24 Heures rapporte les grosses alertes de PASTEF sur la révision exceptionnelle des listes électorales. Dans ce journal, les Patriotes dénoncent précisément le silence assourdissant de la Sénat sur le déroulement du processus électoral, malgré les attributions conférées par l'article 6 du Code électoral. Ils invitent ainsi tous les partis d'opposition à faire bloc et à davantage se mobiliser pour encadrer cette phase cruciale de révision des listes électorales, renseigne ce quotidien. Dans le témoignage aussi, le PASTEF dénonce les manigances du pouvoir pour empêcher les Sénégalais du pays et de la diaspora de s'inscrire massivement sur les listes électorales, pendant que Maître Ouad, lui, remobilise ses troupes, nous prend le témoin qui renseigne que le pape du Dussopi a reçu ce samedi la Commission nationale de suivi des opérations de révision des listes électorales du PDS pour leur montrer la voie à suivre. Maître Ouad a profité de l'occasion pour égratigner les partis de l'opposition, rapporte pour sa part Les échos où l'ancien président soutient qu'il y a certes beaucoup de partis d'opposition mais aucun n'est comme le PDS. Si j'avais dit au peuple « amenez-moi au palais, il n'y aurait personne entre nous et le palais, mais ce n'est pas notre conception », ajoute Maître Abdoulaye Ouad, dont ce journal et c'est ce que le journal quotidien appelle les leçons Wade sur les violences politiques. Pendant ce temps, dans Vox Populi, Chermou de Kossideb juge inacceptable la politisation de l'espace éducatif émettant des craintes sur le dernier trimestre scolaire. Et ce journal nous apprend aussi la tenue du procès en appel opposant Mamaya Ousmane Sonko le 17 avril prochain, deux semaines après le jugement en première instance. Et cette cadence accélérée de Dame Justice n'a que pour objectif final de se conformer au calendrier électoral dénonce un avocat d'Ousmane Sonko. Sonko, Mambeignan, enrôlé en mode éclair, constate aussi les échos qui pointent une célérité dépassant même celle portant sur l'affaire Alifossal. Les avocats de Sonko sont désormais obligés d'interjeter appel, sinon avertit ce journal où d'autres avocats s'expliquent et donnent les délais sur la procédure d'enrôlement selon le Code pénal. Et selon l'AS, le destin de Sonko sera devant la Cour d'appel lundi prochain à travers ce procès en appel qui l'oppose à Mambeignan et le peuple quotidien en déduit qu'Ousmane Sonko est mal barré. Mais Sonko ne sera pas jugé seul. Le 17 avril prochain nous apprend le quotidien qui informe aussi que le procès des deux députés du PUR est prévu ce même jour. Appel spécial pour Yao, titre par conséquent le journal de Madjambaljane pendant que le journal Libération nous dit pourquoi les citations transmises hier aux avocats de Mambéna et Ousmane Sonko ont été corrigées. Pape Alégnon et lui à l'écoute de la chambre d'accusation pour la restitution de son passeport signale aussi Libération qui informe que les juges statuent ce 13 avril. À la CETER, la cessation du contrat a été notifiée hier à Matining que Patrick Tronzer a finalement mis à la porte, signale ce journal qui dévoile par ailleurs les dessous d'une entourloupe à 18,4 milliards de francs CFA informant de la condamnation de Vista Bank Burkina Faso après une plainte de la BND au Sénégal. Hier, à la sortie de Luga, un accident de la circulation a fait 5 morts sur le coup. Le choc implique un bus en provenance de Dagana qui s'est renversé. 37 blessés dont 15 dans un état jugé grave ont été aussi enregistrés, renseigne ce journal. Le journal Réumi fait état de huit accidents mortels enregistrés hier entre Lougat, Thiès et Dakar. Les démons de la mort reprennent la route, conclut Réumi Quotidien. Et le Quotidien La Tribune pointe le laxisme de l'état dans les des routes, informant aussi que cinq morts et 33 blessés dont 13 graves ont été enregistrés hier à Louga. Encore cinq morts et 37 blessés dont 15 graves Titre pour sa part, Lasse. Au moment où Busby administre les pucures de Dr. Abdoulaye Bousso sur les vagues de la COVID-19. Dans son livre, il dénonce la mise en touche de la PNA et l'opacité dans l'achat des respirateurs. Nous apprend ce quotidien où l'ancien directeur du Cousse soutient qu'on avait l'impression que c'était un partage du gâteau. J'ai failli quitter la cérémonie de vaccination. Comme si les VIP se partageaient les vaccins, raconte Dr. Bousso au moment où Elf pointe la directive présidentielle passée outre dans le con Voyage des pèlerins sénégalais à la Mecque par le saoudien Fly Air Sénégal débarqué en plein vol, titre Wolf, qui livre par ailleurs les conditions pour dialoguer avec Maki, posées par le CRD qui exige notamment la libération du journaliste Papmiaï et des jeunes de Pastef. Wolf signale par ailleurs du crack à gogo entre medina.e et Golf, informant du démantèlement d'une bande de trafiquants de drogue. Réumi Cotian, qui nous en dit plus, informe que trois personnes ont été interpellées et 76 pierres